Bien, Bonjour, merci à, à tous les quatre euh, d'être présents euh, aujourd'hui pour cette audition. Donc, Je rappelle le, le cadre, hein, Marie Guévenou et moi-même sommes co-rapporteurs d'une mission d'information sur le, la réorganisation euh, de euh, la police nationale euh, par le, la, le biais de sa départementalisation et on met la focale nous sur la question des impacts sur la police judiciaire dans le cadre de cette réorganisation. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité euh, vous, euh, vous entendre. Euh, évidemment, euh, cette, cette organisation a soulevé beaucoup de questions, une mobilisation euh, des agents de la police judiciaire, mais aussi euh, des, de l'autorité judiciaire, des, des déclarations euh, publiques qui ont été faites... Euh euh, de, du procureur jusqu'au procureur général après la Cour de cassation. Euh, et donc on a souhaité vous entendre aussi pour avoir le, le retour de la conférence, euh, notamment sur les expérimentations qui ont pu être faites et sur les craintes euh, que vous pouvez avoir et que vous pouvez peut-être encore avoir ou ne plus avoir en fonction euh, des annonces qui ont pu être faites par, euh, euh, notamment par le ministre de l'Intérieur dans le cadre du débat sur la loi d'orientation et de programmation du, du ministère de l'Intérieur, de son annexe et de ce qui est inscrit euh, euh, dedans. Euh, vous savez que euh, trois inspections ont été lancées, deux missions d'information, une à l'Assemblée nationale et une au Sénat et qu'évidemment, euh, ce qui leur ressortira pourra avoir un, aura un impact euh, sur, euh, sur la, cette, future, euh, cette future réforme. Je ne vais pas être euh, plus long puisque l'intérêt est de, de vous entendre. On vous a transmis un, un, un document pour pouvoir guider la, la discussion et, et évidemment, je vous laisse tenir un propos liminaire. Euh, libre et puis ensuite on, on, on échangera euh, ensemble et donc euh, monsieur Ballon je vous laisse la parole car vous êtes nouvellement euh, président de la conférence. Merci monsieur le député, monsieur le député, mesdames, messieurs les députés. Euh, déjà merci de nous avoir euh, proposé de participer à vos travaux. Euh, je me tiendrai à des propos liminaires. Vous présentez en quelques mots euh, la conférence si vous le permettez. Euh, quelques propos liminaires et puis nous, nous aurons euh, l'occasion dans quelques heures, quelques jours de vous adresser le document écrit euh, que vous avez sollicité, puisque en, en réalité, il est déjà rédigé, euh, mais en quelques mises en forme et vous l'aurez. Euh, vous l'aurez très bientôt euh, avec euh, également le, les propos liminaires que je vais reprendre dans un instant, vous dire que nous avons été entendus bah, pas plus tard que ce matin aussi euh, par l'inspection, par l'inspection, euh, les inspections euh, sur le, le même sujet. Euh, et, et que nous sommes à certains égards, certains procureurs qui sont expérimentateurs euh, ont déjà été aussi entendus soit par euh par vous-même ou le seront, soit par la Sénat et par les inspections également. Donc, ce, ce travail conjoint nous réjouit parce qu'effectivement, c'est un sujet important. Ça montre aussi que tout le monde s'en préoccupe et c'est déjà une excellente chose en soi. La, la Conférence nationale des procureurs de la République, c'est une, une association qui a vocation à représenter l'ensemble des procureurs de la République. Elle a désormais 20 ans puisqu'elle a été créée en 2002. Euh, et qu'elle euh, est devenue l'interlocuteur euh, reconnu institutionnellement, tant par la chancellerie que par vous-même les parlementaires, que par tous les, les organes divers, divers et variés qui s'intéressent aux, aux questions judiciaires, et en particulier évidemment celle du, du ministère public, euh, sur tous les procureurs de la République en sont membres de droit. Pour autant, ils sont aussi invités à être adhérents et vous dire, par rapport à sa représentativité, puisque c'est une question que parfois on nous pose, les dernières élections qui ont eu lieu lors d'une assemblée générale extraordinaire en septembre dernier, donc qui a été organisée un peu à la dernière minute, a quand même permis de mobiliser 70% des procureurs qui ont voté pour le nouveau conseil d'administration. Ce qui donne quand même aussi euh, le, le, une certaine euh, légitimité, en plus de sa représentativité statutaire, si j'ose dire. Euh, quand on compare aux dernières élections de ces, de ces jours derniers, avec euh, les élections professionnelles euh, au sein du ministère de la Justice, euh, magistrats et fonctionnaires confondus étaient à 57-58%. Donc voilà, euh, ça me paraissait important que, que vous puissiez savoir d'où l'on parle également. Euh, oui, effectivement, la, la Conférence nationale des procureurs assez vite a indiqué qu'elle était préoccupée, euh, non pas par la réforme en elle-même, d'ailleurs, mais par la situation que cette réforme euh, révélait d'une certaine manière. Euh, on estime qu'il y a aujourd'hui une situation très préoccupante de la filière judiciaire, puisqu'on l'appelle comme ça désormais, ou filière d'investigation euh, au sein même de la police nationale, et, et que nous en sommes... Euh, occupés parce que nous sommes concernés au plus haut point comme vous le savez là aussi ça me semble utile de le rappeler les procureurs de la république si on s'en tient aux derniers chiffres euh, qui viennent d'être publiés euh, comme tous les ans par le ministère de la justice les fameux chiffres clés de la justice euh, les procureurs de la république en 2021 ont diligenté euh, plus de 99% des enquêtes on dirigées, plus que diligentées, ont dirigé, contrôlé plus de 99% des enquêtes. Pour être précis, 2 792 471 procédures ont été dirigées par les parquets. Et que sur ces procédures-là, seuls, un peu plus de 16 000, 17 000, pardon, ont fait l'objet d'une information judiciaire, c'est-à-dire 0,63%. Et alors même que ces informations judiciaires sont bien souvent débutées le être dans la plus grande majorité des cas par le ministère public lui-même, puisque ça va jusqu'à la garde à vue, comme vous le savez, et que l'instruction bien souvent s'ouvre dans une seconde phase. Donc, c'est pourquoi le dire parce que euh, si d'aucuns doutaient que nous sommes concernés par une réforme des, des personnes avec lesquelles on travaille au quotidien et sur euh, la, la filière judiciaire, euh, c'est rappeler qu'en fait, ce qui dirige et qui dirigent contrôle, bah, c'est les procureurs de la République dans la quasi totalité euh, des procédures. Donc, nous estimons que nous devons porter euh, cette voie au sein de cette réforme là. Les procureurs s'en sont préoccupés bien avant d'ailleurs cette question, puisque en novembre 2021, nous avons rendu public des travaux que nous effectuons depuis plusieurs années sur dix propositions du ministère public. C'était pour nous l'occasion de participer au débat aussi sur la campagne électorale présidentielle en disant voilà les dix propositions que, que nous proposons, nous, ministère public, CNPR en tout cas, validées, c'est important, par l'ensemble des procureurs, puisque lors d'une assemblée générale, ça a été adopté totalement par l'ensemble de nos collègues. Et dans ces dix prépositions, il y en a une euh, qui s'appelle « pas de justice pénale sans enquêteur ». Et c'est ça qui est le, le, le nœud, nous semble-t-il, aussi de la réforme qui vous est euh, proposée, qui a été euh, en grande partie déjà, effectivement, non pas adoptée, mais en tout cas, on a on a vu les travaux de la commission mixte paritaire et, et les, la, la réserve qui a été ajoutée dans le cadre de la loi sur la programmation du ministère de l'Intérieur. Mais euh, on pense qu'on a encore, effectivement, quelques mot à dire, en quelque sorte, la réalité de, de terrain à rappeler. Cette réalité, c'est laquelle Cette réalité, c'est euh, de rappeler que euh, le problème principal principale auquel nous sommes confrontés, nous, Procureurs de la République, c'est l'état des stocks actuellement dans les commissariats de police de euh, la sécurité publique. Le dernier chiffre que vous devez avoir certainement, euh, tel qu'en tout cas il nous a été communiqué, juin 2022, dernier recensement que nous connaissons nous, euh, il y avait 1 550 000 et quelques procédures qui étaient en attente de traitement euh, dans euh, les services de la sécurité publique. 1 555 000, uniquement donc DSP, des DSP. pardon Donc ça n'intègre pas tous les, toutes les procédures qui sont éventuellement en attente, ce dont on ne doute pas dans tout ce qui est la préfecture de police, notamment. Et évidemment, hors zone gendarmerie. Donc on est sur 1 550 000 procédures en attente. Certaines datent de, depuis plusieurs années. Pour nous, c'est une, une inquiétude majeure, ça fait un ratio national euh, de 104, nous dit le ministère de l'Intérieur, c'est une source au ministère de l'Intérieur, un ratio de 104 dossiers par enquêteur. Il resterait à savoir d'ailleurs ce qu'on appelle un enquêteur, euh, là-dessus on n'a pas de définition, en tout cas on ne la connaît pas, elle, elle existe très certainement pour, euh, au sein du ministère de l'Intérieur, mais qu'est-ce est, qu est qu'est un enquêteur, à partir de quand on est un en enquêteur, euh, ça nous intéresserait d'avoir cette donnée-là. En tout cas, ça donne un, un ordre d'idée. Donc, cette, cette situation est hautement préoccupante et euh, sans être trop grandiloquent, elle est préoccupante non pas parce que euh, les procureurs estiment qu'ils ont trop de travail, qu'on on euh, demande d'avoir plus de moyens, etc. Et ça, la, la question, c'est que ça fait derrière ces procédures, ça fait autant de victimes qui sont en attente de, de la réponse et que ça fait autant d'auteurs potentiels qui sont dans une totale impunité parce que pas d'enquêteur, pas d'enquête, pas d'enquête, pas, pas de suite pénale pas de fil pénale, l'impunité est assurée, les et les victimes peuvent toujours attendre une réponse à ce stade. Et la paix sociale, évidemment, euh, connaît un impact important par rapport à cette situation. Donc, c'est pour ça que ça nous préoccupe, parce que nous, on est passionnés par notre métier dans un seul objectif, qui est celui euh, notamment de, de la paix sociale, avec euh, ce, cette mission tout à fait passionnante qui est à la fois d'appliquer les lois, à la fois de, de tenir compte de l'intérêt général, tout en les impliquant au cas par cas à chaque situation. C'est ce qui fait toute la grandeur et, et la beauté et j'allais dire euh, le côté passion de notre métier de, de, du ministère public. Et tout ça, c'est au quotidien et au quotidien, en réalité, nous sommes euh, bah, un petit peu euh, dans une forme de, de, de difficulté, mais on le fait à faire des choix et des choix qui sont parfois cornéliens entre quelles sont les procédures dans lesquelles il faut continuer à investiguer et quelles sont les autres procédures dans lesquelles on va classer sans suite sans même faire aucune investigation à bah, faute d'enquêteur, hein, pas parce que il y a la question des moyens et j'y reviendrai euh, des moyens évidemment de la justice sur la capacité de traitement. Mais déjà, la première question de savoir euh, comment donner une suite aux faits qui sont portés à notre connaissance, c'est d'avoir des enquêteurs. S'il n'y a pas d'enquêteur, une fois de plus, il n'y a pas d'enquête. S'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de procédure en réalité. Donc, on fait ce choix entre les procédures qui elles euh, feront l'objet d'investigation, c'est pas pour autant qu'on aboutira à un résultat pénal parce qu'on va faire rechercher les preuves à charge, à décharge, etc et puis à celle où on va euh, classer sans suite immédiatement à initio comme on dit à défaut d'avoir euh, les capacités euh, de le faire et puis à celle qu'on va faire peut-être attendre euh, nous ou les services de police ont faire attendre le temps qu'elle soit prise euh, en charge éventuellement ou alors euh, avec la, la, la, le texte que vous avez adopté euh, euh, en décembre 2021 qui nous dit qu'au bout de deux ans euh, de toute façon voire un an supplémentaire tout taxe supplémentaire sera nul. Donc sauf avoir une information judiciaire avec les chiffres que j'ai rappelés tout à l'heure, bon courage. La conférence est évidemment hautement favorable à rechercher, et c'est là où ça vient directement à votre mission, euh, la, la conférence est évidemment hautement favorable à rechercher toute solution qui permettrait de faire évoluer cette situation favorablement. C'est pour ça que si ça a été mal compris, autant le dire clairement, la conférence n'a jamais été contre la réforme contre une réforme, puisqu'elle est favorable à ce que les choses évoluent et qu'il faut nécessairement qu'elle évolue. ne serait-ce que dans l'intérêt de nos concitoyens, de la justice et de la paix sociale. Ça peut paraître des grands mots, mais en fait, on, on y croit au quotidien. Pour cela, il faut identifier et analyser les causes de la situation dans, dans laquelle on se trouve tous collectivement avec nos amis de la police nationale. Les causes, très rapidement, on, en a, on peut les décliner de manière beaucoup plus précise, mais je me contenterai de les citer. Première cause, la pénalisation croissante de la société, parce que identifier les causes, c'est lutter contre les, contre les conséquences. Donc, si même cause, même conséquence, évidemment, tout ça est, est fort logique. Donc, bah, les causes telles qu'on les identifie depuis des années, hein, ce n'est pas nouveau, mais sauf que ça s'est largement gravé. La pénalisation croissante de la société, inflation des textes répressifs, réglementaires, les législatifs. Et vous, vous avez votre part de responsabilité, si je puis me le permettre aussi. Deuxièmement, l'augmentation globalement depuis des décennies du nombre de plaintes et de constatations d'infractions. Bon, en gros, pour dire simplement la délinquance qui, année après année, augmente, mais aussi plus on crée de textes répressifs, bah, plus les, la délinquance augmente, et ipso facto. Euh, L'explosion ces dernières années du nombre de procédures de violence intrafamiliales particulièrement chronophage pour les enquêteurs. Et ça, on a vu que ça avait un impact très direct en quelques mois sur leur capacité de traitement parce que c'est devenu et heureusement une priorité nationale. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens pour, pour les traiter au niveau des commissariats. Euh, il y en a, il y a énormément d'efforts qui ont été faits, mais on, on répondra plus précisément à des situations individuelles si vous le souhaitez. La situation reste tout à fait inquiétante. Quatrièmement, la complexification progressive de la procédure pénale qu'on peut qualifier désormais à bout de souffle sans exagérer les termes. Euh, nous sommes vraiment à bout de souffle. Alors là, c'est tout, tout un sujet à part entière que celle de la procédure pénale, bien entendu. Cinquièmement, le désintérêt croissant des enquêteurs de la police nationale pour la filière judiciaire. La cause précédente n'est pas sans conséquence sur euh, cette autre cause. C que plus c'est complexe, plus ils, sont, ils, ils se disent que c'est compliqué de travailler euh, euh, en faisant du, du judiciaire. Sixièmement, le déséquilibre dans la répartition des effectifs de police entre d'une part ceux consacrés au maintien de l'ordre, à la police administrative, au renseignement, puis d'autre part ceux des effectifs qui sont consacrés à la filière judiciaire. Nous constatons si ce n'est un, un problème d'équilibre, en tout cas euh, nous appelons à un rééquilibrage c'est peut être une des, un des messages principaux qu'on souhaite faire passer un rééquilibrage dans l'utilisation des effectifs de la police nationale entre ce qui relève de l'administratif, de le maintien de l'ordre euh, et la filière judiciaire. Ça veut pas dire qu'on dit que ceux qui sont dans, du côté de la police administrative utilisés ne servent à rien. Bien au contraire, on sait à quel point c'est important, mais qu'il faut pas oublier la filière judiciaire. C'est comme opposer répression et prévention, vous savez, c'est les deux jambes d'un même corps. Alors, c'est opposer euh, l'ordre public d'une part et le, le, le judiciaire, c'est avoir un corps qui a une seule jambe et qui, qui, qui marche à cloche-pied. Parce que toutes les procédures qui sont accumulées euh, par les policiers qui sont sur la voie publique, aggravent les stocks, puisqu'ils amènent des procédures nouvelles, que ce soit aussi avec les policiers municipales, j'en dirai un mot dans un instant. Et ensuite, il euh, n'y bah, a personne, en tout cas, il n'y a pas assez de monde, personne s'est exagéré, il n'y a pas assez de monde pour... Euh, pour pouvoir traiter les procédures et les infractions qui ont été identifiées sur, sur la voie publique. Enfin, et j'en terminerai par là sur les causes, la montée en puissance des polices municipales dans de très nombreuses villes qui alimentent les, également les commissariats en procédure. Je crois que c'est un sujet qui est rarement abordé dans le cadre de, de, de, de vos travaux. Et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Nous pensons, nous, qu'on ne peut pas, alors je ne parle pas de cette réforme en particulier, quoique, mais on ne peut pas traiter... La problématique de traitement euh, des, des infractions dans notre pays sans intégrer dans notre raisonnement euh, l'action aujourd'hui des policiers municipales qui est devenue une action considérable, extrêmement importante dans, de, bien, dans bien des villes, y compris des villes moyennes, pas uniquement les grandes villes, avec des moyens très importants à euh, Béziers, pour citer juste Béziers en à époque. Pour une illustration, la nuit, il y a deux patrouilles de police secours au mieux qui seront disponibles. Il y a six patrouilles de la police municipale qui est On dira c'est Béziers, mais je pourrais multiplier les exemples. Euh, et peut-être que ce pas du coup le bon exemple en termes d'approche politique, okay. puisque je, je, je sais ce qu'on peut en tirer comme, comme positionnement politique. Mais euh, la réalité, alors qu'on peine, on dit que c'est pareil, mmh. Et en tout cas, la police, je sais qu'à Nice aussi, euh, je, enfin, bref, toute une série de mots, tu en dirais un mot sans doute tout à l'heure. Euh, mais euh, voilà, donc ce sujet-là fait que si on ne, ne comprend pas que la police municipale dans notre pays aujourd'hui a pris une place considérable, considérable dans, dans les interpellations et dans l'alimentation des commissariats, et si on si n'en on ne, on tient pas compte, je pense qu'on n'a pas compris le, le, totalement l'ensemble le, des enjeux et en particulier le cadre dans lequel intervient cette police municipale, qui est en fait un cadre juridique totalement inadapté aujourd'hui, qui est celui de l'article 73 du Code de procédure pénale, à savoir tout citoyen, vous, moi, n'importe quel citoyen, alors que lui, eux, ils sont armés, organisés pour le faire, et ils le font dans ce cadre juridique qui en réalité est totalement inadapté à notre réalité d'aujourd'hui. Conséquence de tout ça, très grande insuffisance du nombre d'enquêteurs par rapport aux besoins, et donc l'augmentation progressive des stocks de procédures en attente de traitement. Je l'ai déjà dit, j'y reviens pas. Alors, si la réponse et j'en viens peut être plus directement à, à, à vos sujets, quoique, si la réponse qui est apportée à cette situation préoccupante est uniquement, pas que, mais en tout cas, en grande partie, de dire on a une des directions départementales de la sécurité publique qui sont en grande souffrance et de l'autre côté, on a de la PJ avec euh, des, des policiers de haut niveau, ce qui est tout à fait le cas, expérimentés, ce qui est tout à fait le cas, qui ont beaucoup moins de dossiers par personne, j'allais dire heureusement. Si on pense que la solution, c'est d'aller chercher les effectifs de la police, de la, de, de la police judiciaire, des DTPJ pour renforcer les DDSP et tirer tout le monde vers le haut, nous estimons que cette analyse, elle est euh, insuffisante et que euh, moins plus moins, ça n'a jamais fait plus euh, en réalité, sauf euh, dans certaines formules mathématiques. Mais sur ce sujet là, nous estimons que c'est une mauvaise idée, en tout cas, de se, de se limiter à ça, même si, une fois de plus, la réforme ne se limite pas à ça. D'autant plus, et c'est là-dessus qu'on souhaite insister, d'autant plus que les PJ elles-mêmes sont en grande difficulté. Elles sont... Bon, Je n'ai pas de chiffre des stocks et ce sera intéressant de, de les avoir aussi. Alors, certes, le ratio n'est pas du tout le même par enquêteur. Et heureusement, une fois de plus. Mais nous constatons, nous, Procureur de la République, que bah, tous les jours, hein, Ma à part encore ce week-end, euh, on hésite à saisir euh, la police judiciaire parce qu'on n'en a euh, plus la capacité, comme peut-être c'était le cas avant, parce qu'eux-mêmes sont totalement débordés. Donc euh, en étant débordés eux aussi, c'est pas comme ça qu'on réussira à renforcer la filière judiciaire de euh, la sécurité publique. Donc on est très attentif à tout projet de réforme. On a listé cinq lignes. Non pas rouge, comme c'est une formule à la mode aujourd'hui, mais en tout cas, cinq grands principes sur lesquels nous, nous avons déjà communiqué. Donc, il n'y a pas de surprise là-dessus en disant que on est, nous estimons que toute réforme qui porte sur les missions de police judiciaire dans un état de droit démocratique, doit respecter les impératifs d'efficacité, d'indépendance, des investigations et de protection des libertés individuelles, lesquelles notamment comportent un. Le respect de la séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. C'est toute la question aussi de la place du préfet au sein des départements, puisque cette réforme se veut départementale. Quelle place est réservée au préfet dans le cadre de, du fonctionnement au quotidien de la DDPN Il y a les principes et puis il y, a, il y a la réalité de terrain. De la préservation des secrets des investigations, y compris à l'égard de l'autorité administrative avec la proximité tout à fait normale, naturelle, qu'il y a entre un DDSP, un DDPN demain et, et le préfet, et la difficulté dans laquelle pourrait se trouver le, le DDPN à certains égards. 3. Le libre choix du service d'enquête par les magistrats du parquet ou les juges d'instruction. 4. Le maintien et le renfort des services d'enquête spécialisés interrégionaux pour lutter contre la criminalité organisée et les atteintes à la probité. Si ce pas la DTPJ, si ce ne sont pas les DTPJ, si, il va bien falloir qu'on nous assure, et ça rejoint ce que vous nous avez dit, Monsieur le député, tout à l'heure, et un certain nombre d'engagements euh, sur, le, sur, sur le, ce que peut dire le monsieur l'intérieur, c'est évidemment tout à fait important. Euh, après, euh, nous, on applique les textes, donc on verra ce que diront les textes. Hein. On, est, on est des magistrats et il n'y a, a que les textes qui comptent au final. Hein. Euh, cinq, le, le renforcement euh, très substantiel et je l'ai suffisamment développé, le renforcement très substantiel des moyens humains pour la filière judiciaire, mais aussi de la formation et de l'encadrement des effectifs de la police nationale consacrée aux investigations judiciaires euh, de, notamment pour la petite et la <coughs> moyenne délinquance. Pour terminer, on a quelques solutions qu'on a envisagées. Je, je vais juste les citer et je ne vais pas les développer. On y reviendra si vous le souhaitez. On estime que il y a quand même des situations envisageables pour essayer d'améliorer la situation qui va peut être au delà de, de, de la réforme sur laquelle vous travaillez. C'est un euh, réduire le nombre de procédures nouvelles, c'est à dire limiter les flux entrants bon. par la réduction de la délinquance. Et comment on réduit la délinquance bah, Par le développement de politiques de prévention et de lutte contre la récidive. C'était dans les. Je vous ai parlé des dix propositions du, du ministère public. La proposition numéro 5 de la CNPR de novembre 2001 s'appelait s'attaquer aux causes de la délinquance plutôt qu'en subir les effets. S'attaquer aux causes de la délinquance, c'est effectivement faire un, un vrai travail de prévention auquel les, les procureurs de la République travaillent au quotidien. Là aussi, un tiers, plus d'un tiers de nos réponses pénales sont des alternatives aux poursuites qui sont avant tout des modalités de prévention de la délinquance qui dans des euh, et la loi prévoit d'ailleurs euh, que nous avons des missions euh, à, ce à, ce, à ce titre. Deuxièmement, le renforcement de l'efficacité de la répression pénale. Bah, pour avoir euh, une délinquance qui baisse, il faut être meilleur contre les, les, les délinquants. Et pour être meilleur contre les délinquants, il faut que notre procédure pénale soit plus efficace et que notre répression pénale soit plus efficace, mieux ciblée peut-être, etc. Mais en tout cas, qu'elle soit plus efficace et donc nous appelons notamment à ah, sa simplification, proposition numéro 3 de la CNPR, efficacité et simplification de l'enquête de la procédure pénale. Je crois que ça, c'est un chantier qui est devant nous et nous y, nous y prendrons toute notre part. Troisièmement, par la réduction du périmètre du champ pénal. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la problématique de la pénalisation de la, de, de la de la société, nous appelons à sa dépénalisation. Pour, et on a appelé cette proposition dépénaliser pour mieux sanctionner. On n'est pas des bisounours chez les, au, au ministère public. On sait que la société est compliquée et qu'elle nécessite des réponses pénales. Mais si on veut être efficace, peut-être qu'il faut. Et si on veut mieux sanctionner, peut-être même plus sanctionner, il vaut dépénaliser un certain nombre de points. L'autre possibilité de, pour réduire les stocks, c'est renforcer substantiellement les capacités de traitement des procédures judiciaires au sein de la police nationale. Pour ça, on l'a déjà dit, l'augmentation importante du nombre et la qualité des policiers affectés aux missions de police judiciaire. Or, il se trouve que notre proposition numéro 4, c'était pas de justice pénale sans enquêteur. Et enfin, trois petits points. Rééquilibrage des effectifs de la police nationale, on a déjà parlé, entre les, ceux qui sont affectés aux missions de police judiciaire par rapport à ceux qui sont affectés aux autres missions de la police, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. La doctrine d'emploi actuelle, telle qu'elle été affichée et qui est une décision politique que, que nous respectons, mais qui a des conséquences en positif sur négatif, c'est la notion d'emploi actuelle telle qu'elle a été en tout cas affichée euh, euh, récemment, c'est 65% des effectifs euh, affectés euh, à la sécurité publique, en tout cas le bleu dans la rue, 65% et 35% le reste, et d'ailleurs j'aimerais bien voir ce qu'est le reste, si réellement les 35% sont font effectivement du judiciaire. Donc on demande un rééquilibrage. Euh, pour le retour dans les commissariats de sécurité publique d'officiers en capacité de former et d'encadrer les enquêteurs, la question de l'encadrement est fondamentale. Aujourd'hui, on pourra vous donner des illustrations. Euh, si vous venez dans une permanence du parquet, euh, les, les OPJ, les APJ nous appellent pour savoir euh, en réalité euh, que faire, comment faire, alors que... Parce qu'il n'y a plus d'encadrement, euh, comme ça existait il y a encore quelques années, pour euh, un peu orienter, diriger. Donc le, le substitut, il en lien direct avec le policier, il va dire « bah oui, il faut faire une perquisition, il oui, faut entendre tel témoin, oui, euh, il oui, faut faire telle réquisition, etc. » Et enfin, le rôle et le statut de la, de la police municipale à revoir, mais ça j'en ai déjà parlé il y a un instant, et qui était aussi intégré dans la proposition numéro 4 des procureurs de la, de la République. Pour terminer, la conséquence de tout ça, monsieur le député, mesdames, mes et messieurs les députés, c'est aussi euh, si vous arrivez à faire tout ça, si nous arrivons collectivement à faire tout ça dans, pour le bien de nos concitoyens, ne pas oublier que tout ça est une chaîne. Beaucoup euh, disent que la chaîne pénale n'est pas une bonne formule, ça m'est égal, on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, si on arrive à vider les 1 555 000 procédures qui sont en stock, il va falloir... Beaucoup, beaucoup de magistrats du parquet pour les traiter, des fonctionnaires affectés au parquet et des juges pour juger ceux pour la petite partie que nous ferons juger. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a deux tiers des, des procédures à peu près hein, qui sont traitées quasiment intégralement par le seul parquet. Donc, voilà. Et ça rejoint la, la proposition numéro 2 de la CNPR qui s'appelle yes, « Donner enfin au parquet français les moyens que notre pays mérite ». J'ai terminé les propos liminaires, Peut-être un peu trop longs, vous m'en excuserez. Non, non, merci, euh, monsieur le procureur, monsieur le président. Euh, je ne sais pas si vos collègues veulent euh, compléter tout de suite euh, les propos qui ont été, ou si vous voulez, qu'on qu enchaîne la discussion. Euh, même si je suis sûr que le procureur de Dieppe a un autre avis sur la police municipale, mais ça tient aux spécificités locales des uns et des autres. Euh, je, vous, vous avez... Euh, Bon, dresser un, un tableau qu'on qu connaît, et je vois que vous n'avez pas changé substantiellement d'avis depuis les annonces du ministre de l'Intérieur, euh, qui sont censées être rassurantes euh, quant à un certain nombre de, de, de, de, de propositions qui sont faites. Je pense notamment à le, le fait que le DDPN soit euh, évalué par les procureurs de la République. Est-ce que là-dessus, c'est un plus, on prend, mais ça ne va pas changer substantiellement les choses Ou alors si, c'est un apport euh, significatif euh, sur euh, le fait que l'échelon zonal soit consacré, qu'il y ait des, élément, des, des, des moyens qui, soient, qui restent euh, alloués, euh, Vous dites euh, qu'à la fin, ce sont les textes qui font foi et qui s'appliqueront que savez-vous aujourd'hui de là où ça en est, de ces, de ces futurs textes, de, de comment vous pourrez saisir tel ou tel service enquêteur, notamment l'échelle zonale Enfin voilà, tous ces, ces, ces éléments hyper d'actualité en l'occurrence de, de, de, de, dans le suivi de notre mission. J'aimerais avoir vos, vos positions respectives là-dessus. Alors, sur la question de l'évaluation du DDPN et sa, la participation des procureurs ou du procureur à chaque fois, Évidemment, nous y sommes extrêmement favorables. Euh, il faut nuancer un petit peu le caractère novateur de cette euh, éventualité en rappelant que dès aujourd'hui, euh, le procureur du département ou celui euh, près le tribunal siège de préfecture euh, contribue à enfin, effectue la notation du DDSP ou du commandement de groupement escalité d'officier de police judiciaire. Alors évidemment avec un, un caractère un peu artificiel, parce que c'est compliqué d'évaluer une activité de police judiciaire euh, d'un militaire ou d'un fonctionnaire qui n'est pas chargé de faire de la police judiciaire dans le concret des choses au quotidien. Cela dit, on fait cet exercice. La, la question euh, essentielle, donc en fait, pour répondre à votre question, oui, nous sommes évidemment demandeurs. Après, pour que ça pèse vraiment, il faudra que l'évaluation ait une influence, en bien ou en mal, sur le déroulement de carrière, euh, de l'intéressé, voilà. Si ça reste une évaluation un peu formelle, comme nous avons parfois le sentiment que sont les évaluations, est d'OPJ aujourd'hui, qui nous demande malgré tout un gros, gros travail, parce que chaque année, il faut évaluer. Alors, c'est une année sur deux, une année police, une année gendarmerie, mais enfin, il faut évaluer des, des cohortes d'officiers de, de police judiciaire avec une vraie interrogation sur la question de, de savoir si ça a des conséquences, y compris en bien quand on veut bien noter quelqu'un qui a fait son boulot de manière particulièrement dynamique et efficace, ou le cas échéant, en moins bien quand on a à pointer du doigt que ça ne va pas. Voilà. Donc oui, bien sûr, on, on est très ouvert, très favorable à cette éventualité, <coughs> à condition euh, que derrière, ça se traduise par des effets concrets. Sur la question de l'échange journal, tu veux répondre ouais. Juste aussi, peut-être pour compléter par rapport à l'évaluation euh, du DDPN, donc l'évaluation, aura un intérêt euh, si elle est réalisée par les procureurs et si elle porte effectivement sur la filière investigation, état des stocks, état d'avancement des procédures, puisqu'en plus, on est limité de plus en plus sur les, euh, la poursuite des enquêtes préliminaires. En gros, il faudra rendre des comptes d'une certaine façon. Sinon, effectivement, la perte euh, de l'investigation et le suivi de l'investigation, la direction de la police judiciaire par le procureur de la République, elle risque d'être affaiblie. On n'est pas juste sur une notation par rapport à « il fait bien son travail, il parle bien avec nous », mais aussi, effectivement, est ce qu'il est en capacité de rendre compte sur l'état des stocks. L'état des stocks de la petite délinquance, de la délinquance intermédiaire, et ensuite, justement, par rapport à cette direction zonale, rendre des comptes à un directeur zonal de police nationale sur l'échelon, le haut du spectre, la criminalité organisée. Là où, à un moment donné, il était effectivement... Euh, décrier en tous les cas critiquer euh, les craintes avaient été émises sur l'échelon départemental, c'est parce que tout le monde s'accorde à dire, que, pour dire que la délinquance locale euh, qui n'a pas de lien avec un autre département et qui n'a pas de lien et de ramification avec éventuellement un niveau supérieur national, européen ou international, c'est fini en réalité. Hein. Donc euh, oui, avoir euh, le petit dealer de rue euh, qui n'a aucun lien avec euh, euh, quelqu'un qui va fournir les stupéfiants et qui éventuellement a un lien avec un port euh, d'attache euh, pour avoir les stupéfiants qui a un lien avec quelqu'un qui euh, euh, organise des vols en bande organisée de véhicules pour pouvoir financer l'acquisition de stupéfiants qui est en lien avec quelqu'un qui se procure des armes en Europe de l'Est, oui, alors effectivement, tout le monde l'écrit, mais est-ce qu'on travaille dessus et là, on peut dire, oui, on travaille sur le petit dealer de rue. C'est le volet local. Et le volet départemental, on va travailler sur le dealer de rue de Creil, qui est en lien avec celui de Compiègne, qui est éventuellement en lien avec celui de Beauvais, parce que oui, ça circule, mais au-delà de ça, effectivement, cette dimension est sur le, la direction zonale. Et c'est en ce sens-là où les craintes, peut-être maintenant, sont apaisées d'une certaine manière. C'est parce que vous avez un des DPN qui devra rendre compte d'une certaine façon, à son procureur, à ses procureurs, et également au directeur zonal. Pour voir si euh, cette coordination, cette coopération, la, la, finalement, la circulation d'informations qui manque, hein, elle est effective. Favorable. Au, nous sommes favorables totalement à l'évaluation des DDPN, on vient de le dire, mais, mais euh, avec quel poids Et pour évaluer quoi Et notamment, est-ce que cette évaluation sera l'évaluation de la mise en place de la politique pénale que nous aurons décidé dans nos ressorts et pas uniquement de, des autres critères de, de mise en, de capacité de mise en œuvre de politique euh, administrative ou celle préfectorale ou euh, celle qui est un peu à cheval et qui pose question euh, du nombre de d'AfD qui ont été euh, qui ont été ordonnés, de, du nombre de, de, de contrôles rodéo, etc. etc. où on est à cheval entre le, le judiciaire et le très à cheval sur le judiciaire et euh, sur euh, l'administratif. Donc, euh, oui, pourquoi pas, ça, ça, ça peut être qu'une bonne chose, mais si, euh, si on ne fait pas semblant, si c'est des vraies évaluations et si elles ont un vrai poids dans la carrière euh, des, des DDPN, ce serait déjà un, un progrès. Sur la question de l'échelon zonal. Euh, oui, c'est quand un point rouge. Sur la question de l'échelon zonal, c'est évidemment une perspective heureuse que cet échelon soit maintenu. Maintenant, il ne faut pas se laurer. Euh, C'est extrêmement compliqué quand vous êtes procureur près un tribunal ordinaire, j'entends par là non GIRS, euh, d'obtenir euh, qu'un dossier soit pris en compte par un office central ou même par une entité zonale. Euh, la plupart numériquement des procureurs de France et de Navarre euh, ne peuvent prétendre aujourd'hui, et la question c'est est-ce qu'il en ira de même ou pas demain, que solliciter des services, euh, des antennes de Et bien souvent, constate, on nous constatons même que les antennes euh, de police, enfin les, maintenant on appelle ça les services de police judiciaire, donc dans la mouture actuelle, hein, euh, souvent euh, travaillent pour le procureur local, pour le parquet local. À titre d'illustration, en Seine-et-Marne, nous, nous avons trois, la, trois, trois tribunaux, Fontainebleau, Melun et Meaux. Euh, il y a euh, une antenne du service euh, interrégional de police judiciaire de Versailles à Meaux. Euh, ce service, je sais qu'il travaille quasi exclusivement pour mon parquet. Je pense que si vous interrogiez mon homologue près le tribunal de Melun, il vous dirait que c'est compliqué de faire venir l'APJ, et que vous dirait mon homologue près le tribunal de Fontainebleau. Euh, pour avoir été, moi, pendant cinq ans, procureur d'un très petit tribunal euh, comme Soissons, c'est extrêmement... En cinq ans, je n'ai jamais réussi, jamais, c'est à prendre au pied de la lettre, ce que je vous dis là, à, faire, euh, à confier un dossier au service de police judiciaire dont nous dépendions territorialement. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, voilà, euh, si vous n'êtes pas GIRS, et les GIRS, il y en a neuf en France, et on sait qu'elles ont vocation à traiter le, à traiter le très haut du spectre, parce que comme on est sur, comme on est sur un spectre de l'incance extrêmement élevé, extrêmement sophistiqué, ces grands consommateurs d'enquêteurs qui doivent bosser H24 sur des dossiers pendant des semaines et des mois, de manière parfois assez spéculative, en espérant d'arriver à lever un lièvre, hein, qu'on n'est jamais totalement sûr de trouver, et effectivement, euh, euh, les services de direction des niveaux zonales, ils, ils prennent en compte un ou deux dossiers simultanément et, et pas trois ou quatre. Et quand c'est des dossiers GIRS avec des dimensions internationales, les trafics de stupéfiants sur plusieurs États, etc., des écoutes en direct qui se comptent par dizaines, avec des téléphones portables qui changent toutes les semaines, ils bossent pour le parquet GIRS et puis c'est tout. Ils ne peuvent pas venir prendre en compte des dossiers de parquet infra GIRS qui sont extrêmement majoritaires dans notre pays. Sur votre question de savoir si euh, nous avons eu des informations précises sur l'évolution textuelle, on, par définition, on, je pense on en sait moins que vous. C'est-à-dire que nous, on, on est sur le terrain, on a tous les textes qui sont, euh, qui sont les nôtres et puis on, avant de, de venir vous voir, on essaye de voir où ça en est euh, au niveau des travaux parlementaires. Donc euh, la seule chose qu'on a comme information, c'est ce qu'il y a euh, dans les travaux de la commission mixte paritaire de, du 2 décembre, si mes souvenirs sont bons. Donc euh, avec euh, le principe, si, si on a bien compris, qui est déjà, qui serait après adoption euh, définitive, qui serait celui d'une départementalisation euh, avec les réserves euh, qu'on examinera avec attention sur ce qui a déjà été évoqué sur le zonal, sur la préservation d'un certain nombre d'impératifs. On a déjà cité l'impartialité des enquêteurs pour et, et leur capacité à faire aussi du, du, du supradépartemental parce que ça se serait si la délinquance s'arrêtait aux frontières du, du département. Oui, pour compléter peut-être sur le, le le les échelons d'investigation, je rejoins tout à fait ce qu'on qu peut indiquer les, les collègues en, en illustrant avec une situation connue à, à Dieppe où euh, à une reprise, la brigade mobile de recherche zonale de la police aux frontières a pu intervenir au soutien d'un dossier en mettant à disposition un nombre conséquent d'enquêteurs permettant d'identifier, interpeller une filière de, de passeurs euh, depuis l'heure jusqu'au jusqu transmanche de, de Dieppe en 15 jours. Mais c'était effectivement la seule fois où la BMR de, de Rennes a pu se, ainsi se projeter. On comprend bien qu'une zone a... 450, 5 heures, 450 km 5 heures de, de voiture, elle, elle, elle choisira forcément ses, les enquêtes dans lesquelles elle peut être, être associée, quand bien même le, le procureur la, la sollicite. En ce sens, euh, bah, un, un échelon encore intermédiaire au-delà du département au niveau régional, avec la configuration actuelle par exemple d'une DTPJ à, à Rouen, qui est capable de se projeter sur, sur deux départements, euh, répond au moins un certain nombre de besoins judiciaires. Je vais, je vais laisser la parole à, à Marie Guévenou euh, qui euh, l'a demandé. Elle devrait apparaître sur nos écrans. La voilà. Est-ce que vous m'entendez Il y a un petit décalage de connexion. C'est ouais, bon. bon euh, merci à tous euh, pour euh, vos propos euh, très clairs et très complets. Euh, tout d'abord, permettez-moi de me présenter mes excuses parce que je suis euh, en, en, à distance aujourd'hui, alors qu'il aurait été euh, prévu initialement que je sois à vos côtés. Donc, vraiment, vrai pour ça. Moi, j'aurais aimé revenir euh, et, et je vous serais reconnaissante de nous passer les, les, les propositions, les dix propositions que vous, que vous, que vous avez. Euh, émises en amont de la campagne présidentielle. J'avoue que moi, je n'en ai pas pris connaissance. Je serais heureuse de, de, de les avoir en, euh, avec euh, le développement qui, qui convient. J'aimerais revenir sur deux d'entre elles, euh, de façon à ce que vous soyez euh, peut-être plus explicite. Euh, vous avez évoqué euh, la réduction du champ pénal dans la LOPNI, euh, dans le projet initial du euh, projet de loi. Il était question notamment... Euh, élargir le champ d'infraction couvert par les AFD Est-ce que ça, c'était quelque chose qui allait dans le sens euh, des propositions que vous, que vous avez émises, ou qui, en tout cas, euh, sans que ce soit les propositions que vous aviez émises, est-ce que ça allait dans le sens euh, de ce que vous souhaitiez Deuxième question que je voulais vous poser, c'était le rôle euh, et les statuts de la police municipale, sur lesquels vous avez, vous avez invité euh, à, vous, à vous interroger. Euh, là aussi, si vous pourriez être un peu plus explicite sur... Euh, au fond, quel pourrait être le rôle de cette police municipale, euh, vu le de, retour est de votre expérience, qui est la vôtre Voilà, merci. Alors, sur les dix propositions, Madame la députée, euh, nous pensons que l'arrêt du jour du champ pénal, est, enfin, il doit y avoir une réflexion, euh, parce qu'on ne peut pas ne pas... Euh, nous, les procureurs, s'inquiétaient de, de, de cette propension de la société à générer la norme pénale. Euh, et euh, au-delà de la norme, vous savez qu'aujourd'hui, euh, ça n'est pas leur faire critique, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, chaque ministère peut, au gré de sa législation, produire euh, une infraction pénale sans forcément concéter la chancellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que, euh, on ne sait pas répondre à la question combien y a t il d'infractions pénales dans notre pays. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle les natins, c'est-à-dire que chaque infraction pénale répond à un code chiffré à 5 chiffres, de 4 à 5 chiffres, et on va jusqu'à 25 000, mais je crois que le, le, le pôle compétent de la chancellerie euh, est assez humble en disant qu'ils ne sont pas du tout certains d'avoir recensé la totalité euh, des infractions, puisque vous pouvez avoir très bien le ministre de la Santé qui, dans un, un décret, va euh, créer une infraction de 5e classe et puis au maître prévient la chancellerie. Et donc on est, euh, voilà. Alors que par ailleurs, quand on regarde le nombre de condamnations prononcées, et le type de condamnation, on s'aperçoit qu'en fait, on travaille au quotidien avec peut-être 50, 100 ou 200 natinfs. Euh, les violences, les vols, les escroqueries, euh, alors on décline un peu avec les circonstances aggravantes. Donc c'est vrai qu'un euh, viol, par exemple, il peut y avoir euh, au moins une dizaine de natinfs différents, selon qu'on est en viol, et je mets beaucoup de guillemets avec le terme, pardon, c'est au sens juridique, simple, ou un viol... Euh, avec circonstances aggravantes. Il va y avoir un atteint pour la circonstance aggravante quand c'est le conjoint, un atteint quand il y a eu des actes de torture et barbarie. Donc il peut y avoir énormément, énormément d'atteintes pour appréhender ce qui fondamentalement est un même fait cri de, de criminel. Euh, voilà, euh, pour vous donner. À la, nous, la difficulté que nous avons, c'est que, en fait, en pratique, il y a déjà une forme de dépénalisation de fait. Par exemple, sur un, un, un contentieux. Qui est l'objet des préoccupations. Moi, je viens de prendre des fonctions dans mon parquet, donc je vais rencontrer beaucoup d'élus. Sur une phase où je rencontre beaucoup d'élus, un des sujets récurrents, le sujet récurrent dont les maires me parlent tous, c'est l'urbanisme. Et le droit pénal de l'urbanisme euh, est considérable dans ce genre d'application. Et en fait, on est très, en très grande souffrance, en très grande difficulté pour appliquer ce droit pénal, parce que les enquêteurs. Euh, ça n'est pas leur faire affront que de leur dire qu'ils n'ont pas forcément la technicité. D'ailleurs, les magistrats du parquet non plus. Il faut bien dire ce qui est. Moi, je n'ai pas l'état d'âme à le dire. Et, euh, et qu'effectivement, au moment de faire des choix, quand il y a des piles et des piles et des piles de dossiers, les dossiers d'urbanisme ne sont pas. C'est un euphémisme forcément considéré comme étant prioritaire. Voilà. Donc, effectivement, nous, ce que nous avions plus particulièrement pointé du doigt, Madame la députée, c'est le fait qu'il y a quand même des pans entiers du droit dans lesquels, aujourd'hui, en France, vous avez à la fois... Euh, des sanctions administratives et des sanctions judiciaires. Euh, L'exemple typique, c'est euh, tout, toute une partie du contentieux routier. On s'accordera sur le fait que quand il est question d'homicide involontaire ou de blessure involontaire, la réponse pénale est parfaitement légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas je crois qu'on peut inviter à la, à la réflexion, sans avoir d'ailleurs des opinions très différentes hein, chez les procureurs sur ce sujet, mais est-ce que la conduite en état alcoolique, qui donne déjà lieu à une suspension administrative, c'est-à-dire que dans un schéma de, de prise en compte d'une procédure de CEA, conduite en état alcoolique, c'est une intervention de l'autorité administrative dans les premières heures qui va donner, ordonner une suspension administrative souvent de l'ordre de six mois, et puis derrière une procédure judiciaire qui va être traitée plutôt relativement rapidement, parce que Dieu merci, elle est très formaliste mais relativement simple, mais avec des interventions qui fait que 3 ou 4 mois, dans le meilleur des cas, parfois bien davantage, plus tard, vous allez avoir une décision judiciaire qui va venir pour dire « Ah non, finalement, ce ne sera pas 6 mois, ce sera 5 », ou bien souvent, comme on s'est un peu harmonisé quand même, parce qu'on essaie de faire les choses de mécanique, on Oui, oui, c'est bien 6 mois Sauf re ». Sauf qu'on aura repayé un magistrat du parquet un juge un greffier, un ou deux fonctionnaires de la justice pour dire « Oui, oui, ce qui a été décidé par l'autorité administrative, sachant que la décision du préfet est elle-même susceptible d'un recours devant le tribunal administratif. » C'est-à-dire qu'on n'a même pas en plus gagné en disant bah, « Vous pouvez suivre la voie judiciaire, mais pas la voie administrative ou inversement. » Est-ce que la question de la multiplication des AFD répond à la problématique euh, Nous avons la faiblesse de penser à la CNPR que la multiplication des AFD... Euh, est une réponse, euh, une solution politique qui euh, suscite euh, beaucoup de réserves de notre part. D'abord parce que, et ça nous l'avons souvent dit euh, à, à d'autres parlementaires, euh, à des députés ou des sénateurs, euh, il est indispensable qu'il y ait une réflexion sur le recouvrement des amendes dans, dans, dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous procureurs, nous sommes de par la loi rendus annuellement destinataires d'un rapport établi par les directeurs départementaux des finances publiques, puisque c'est l'administration fiscale qui a l'autorité, le pouvoir et la précompétence pour recouvrer les amendes. Et en fait, on s'aperçoit que le taux de recouvrement des amendes est extrêmement faible, premièrement. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que plus une amende est prononcée dans le cadre d'un système euh, désincarné, plus le taux de recouvrement est bas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les compositions pénales, qui sont des mécanismes qui, permettent, qui nous permettent, dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites, même si c'est assez proche d'une poursuite, parce que c'est un au casier judiciaire, d'obtenir de de euh, des amendes, parfois sans l'intervention du juge, parfois avec l'intervention du juge, au selon le montant, et dont le recouvrement est confié à nos délégués. En pratique, ce sont des policiers, des gens à en retraite, mais qui sont, pardon de le dire comme ça, des vrais gens. Le contrevenant, il a face à lui un monsieur, une dame, qui va lui expliquer la décision, qui va le relancer, qui va lui laisser délai de paiement. Parce que moi, je dis souvent mes délégués, je préfère une amende à 200 euros payée à raison de mensualité pendant 6 mois, mais effectivement payée, qu'une très belle amende générée par un radar automatique à 450 euros, mais qui n'est pas recouvrée, et dont le directeur départemental des finances publiques me dit, ah oui, mais les voies d'exécution forcées me coûtent tellement cher, que de toute façon, ça n'est pas rentable pour moi de mettre à exécution, pour aller euh, faire payer une amende de 150, 200 ou 360 euros. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Si la représentation nationale, et c'est sa responsabilité, et évidemment, évidemment que nous, on prendra la loi telle qu'elle se présente, mais estime devoir euh, élargir le périmètre des AFD, des amendes forfaitaires délictuelles, il faut qu'il y ait cette réflexion, parce que sinon, on va se retrouver avec une dépénalisation de fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on aura des AFD prononcés, prononcés, mais seront-elles recouvrées eh bien, on se, on, nous émettons de, de, de vivre réserve sur ce plan-là. Qui plus est, la difficulté... Il y a encore deux, deux observations que je voudrais formuler. Euh, il est quand même pas rare. Sur les AFD, on va dire, assez euh, techniquement, juridiquement, facile à caractériser, que sont le défaut d'assurance ou le défaut de permis de conduire. Moi, je peux vous dire que la jurisprudence qui prévalait dans les juridictions dans lesquelles j'étais procureur il y a encore un mois ou deux, il y a trois mois, ou l'actuel, euh, vous avez tout intérêt à contester, elle est devant le juge, hein parce que le montant de la sanction que vous allez subir sera systématiquement sensiblement inférieur. Quand on voit que la bande forfaitaire, c'est 800 euros en matière de défaut de permis de conduire, devant les juridictions, je pense qu'il est raisonnable souvent d'espérer des sanctions moindres. Et donc c'est vrai que ça, une fois qu'on a compris ça, on, on, on, on est susceptible quand même de, de casser le système. Et le dernier point sur lequel nous émettons des interrogations sur la génération des AFD, c'est que utiliser des AFD, par exemple, pour le délit d'occupation de hall d'immeuble, je le dis sans forfanterie, je crois qu'il n'y a guère d'infractions en dehors, on va dire, des montages, des infractions fiscales avec des montages financiers complexes, mais il n'y a guère d'infractions dont les éléments constitutifs et l'élément intentionnel sont compliqués à démontrer autant que dans l'occupation du hall d'immeuble. C'est une vraie inquiétude que de mettre en place une procédure qui se veut basique. Une infraction comme le défaut de permis de conduire, vous consultez le fichier, c'est bon, c'est pas bon. Et l'élément intentionnel, on le sait, ce qu'on appelle le dol général, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Dès que vous basculez dans des infractions qui obéissent juridiquement à des éléments dits complexes, notamment pour démontrer l'intention délictueuse, parce que l'occupation de l'immeuble, ce n'est pas uniquement le fait d'être dans un hall d'immeuble, qui en soi n'est pas une infraction pénale. C'est être dans un hall d'immeuble en empêchant avec la volonté d'empêcher les occupants légitimes de pénétrer, etc. Donc on est dans la démonstration d'éléments intentionnels et d'éléments matériels. Il faut souvent démontrer que bah, si vous êtes dans un hall d'immeuble de, de 200 carrés ou de 50 carrés ou de 30 carrés, l'appréciation de l'infraction n'est pas la même. Et donc vouloir faire traiter ces types de contentieux-là, qui sont au sens du droit, juridiquement parlant, complexes, par, une par un mode de procédure qui soit très simplifié, à mon avis, ça peut euh, porter à difficulté euh, assez rapidement. Oui, donc pour ajouter et pour compléter euh, le propos de, de Jean-Baptiste Vladier, effectivement, la réduction du champ pénal, finalement, ce n'est pas du tout l'AFD. Euh, on, peut, on, peut, on peut comprendre qu'on est plutôt sur une sanction administrative, autorité préfectorale qui est déjà donnée. Quel est l'intérêt finalement d'avoir une sanction judiciaire en plus bon, Tout simplement. L'AFD, elle a un effet pervers. À l'origine, l'AFD... L'amende forfaitaire délictuelle, le but, c'était de pouvoir réprimer euh, des infractions qui ne l'étaient plus, pour un principe très simple de crédibilité de la loi pénale. Je prends l'exemple de l'usage de, des produits stupéfiants. Clairement, un an d'emprisonnement encouru pour usage, je ne me souviens plus exactement de la peine d'amende encourue, euh, n'incarcère pas un an un usager de, de stupéfiants. On est d'accord Bon. Euh, pardon on en a déjà pas mal. On les, oui. a, déjà. On les a déjà. Mais euh, oui, mais euh, l'idée, c'était ça. On, on, ne, on, ne, on ne réprime plus, on ne sanctionne plus alors que la loi pénale prévoit. Donc le législateur a prévu des sanctions. Est-ce est est bien cohérent? En réalité, la difficulté qui va se poser, c'est que lorsque vous voulez étendre à un maximum l'AFD à des infractions qui sont déjà Poursuivi, poursuivable et réprimé, ça n'a pas forcément d'intérêt. Le gain euh, en effectif euh, d'effets de temps enquêteur qu'on on souhaite au départ euh, gai, euh, avoir, obtenir, et en réalité, avec le problème du taux de recouvrement, vous ne l'avez pas forcément. Les problèmes d'identité relevés sur la voie publique, parce que c'est sur procès verbal électronique, hein. donc ce sont des identités qui parfois ne sont pas forcément vérifiées. Le taux de contestation. Euh, voilà, ça pose différents problèmes. Autre problème aussi, c'est que là, en voulant faire vite, en voulant faire plus efficace, eh ben, on n'alimente plus nos fichiers de police judiciaire. Ah, bah oui, sur la voie publique. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir prendre les empreintes d'une personne, pour pouvoir prendre sa photographie, pour alimenter le traitement des antécédents judiciaires Donc, pour finalement faciliter le travail d'enquêteur et d'investigation, vous faites comment bah, vous, lui, vous lui donnez une convocation en lui disant, bah, revenez donc nous voir au commissariat dans deux jours, s'il vous plaît. Voilà. Sur, sur les AFD, si j'ai bien compris le sens aussi de votre question, Madame la députée, c'est euh, par rapport aux possibilités de limiter le flux entrant euh, par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Si, si l'idée, c'est de limiter le flux entrant par les AFD, nous, on constate qu'effectivement, il y a une baisse d'activité euh, en termes de, de suite judiciaire pour les, par exemple, les, les usages de stupéfiants, alors que les usages de stupéfiants font partie des infractions qui sont en forte augmentation, et donc les AFD, là-dessus, ont rempli, euh, si j'ose dire, leur rôle en sanctionnant davantage euh, les usagers de stupéfiants. Après, avec quelle qualité de réponse Pourquoi je dis que nous, on constate que cette baisse C'est parce que en général, les usages de stupéfiants, notre réponse pénale, à laquelle on essaie de donner du sens, elle s'attaque là aussi aux causes on s'attaque pas au porte-monnaie tout de suite, même si on, on fait not, notamment on ordonne des stages de sensibilisation aux stupéfiants qui sont payants et donc il y a une petite partie du porte-monnaie qui, qui, va, qui va jouer, mais surtout on va essayer de sensibiliser les usagers aux difficultés que cela va entraîner par les addictions, par la perte sociale, enfin tout ce que, toutes les conséquences néfastes des stupéfiants. Or il se trouve que bah, nos, en tout cas je crois pouvoir parler pour beaucoup de juridictions. Nos, nos stages sont en baisse, nos alternatives aux poursuites sont en baisse. Si c'est le résultat qui est recherché, là-dessus, il a été en partie rempli. Sauf que, est-ce que celui qui a une amende, il va, il va moins prendre usage de stupéfiants, enfin, il va moins consommer de stupéfiants J'en sais rien, pas plus que d'ailleurs, je serais suffisamment prétentieux pour dire qu'après un stage de stupéfiants, il aura arrêté les stupéfiants. Mais au moins... Au moins on les aura orientés euh, parce qu'il n'y a pas que les stages on les oriente vers les XAPA, on les oriente vers les services d'addictologie et ces services là nous disent euh, que bah, euh, alors que les services, les services médicaux psychomédicaux psycho euh, ils sont pas forcément très favorables à travailler main dans la main dans la justice c'est moins qu'on puisse la main avec la justice c'est moins qu'on puisse dire il y a ce, ce, et c'est bien normal le secret euh, professionnel mais ils constatent que ce point d'entrée être fondamental parce que c'est une population qui ne viendrait jamais d'elle-même. Et donc, ça permet de faire un premier message de prévention. Et s'il me faut, on récupère la personne, eh bien elle est interpellée. Le problème de l'AFD, interpellée et, et d'autres fuites judiciaires. Le problème de l'AFD, c'est qu'il n'y a même pas d'antécédents judiciaires. Hein. On pourrait faire autant d'AFD qu'on euh, On a vu les nouveaux textes, on ne les a pas encore examinés totalement, puisqu'ils ne sont même pas encore adoptés de la CMP. On a vu que ça prenait une ampleur euh, phénoménale. En termes de, de nombre d'infractions, euh, y compris des infractions extrêmement techniques. Et oui, euh, on est préoccupé. Juste pour terminer sur les AFD, euh, par rapport au, à la question qui nous, qui nous occupe aujourd'hui, euh, en quoi ça, ça a rapport avec la DDPN voilà. Aujourd'hui, on le constate, hein, quelles que soient les instructions qu'on va donner, qu'on a données pour les AFD, euh, ce n'est pas, pas les instructions de politique pénale qui sont prédominantes dans l'action de la police et de la gendarmerie. Hein. C'est celle de les, les, les statistiques qui doivent rendre deux fois par semaine pour savoir combien d'AFD ils, ils ont fait dans.. dans... Et ce n'est pas à nous qui rendent compte, c'est à l'autorité administrative hein, de combien. Est-ce que c'est encore, est -ce est encore du judiciaire Est-ce qu'on est encore dans le judiciaire Alors même, oui, il y a une infraction pénale. On sanctionne une infraction pénale. Qui la sanctionne Le policier qui l'a constaté C'est lui qui devient. Le policier, le procureur et le juge. il sanctionne, Il décide. Alors quand on parle effectivement des halls d'immeubles. Et ça, je renvoie aussi la responsabilité à tout le monde, hein, y compris, euh, si je puis me permettre, aux, aux parlementaires. Si le choix, si le choix, c'est de déjudiciariser, puisque c'était le sens de la question, de déjudiciariser un, un certain nombre de comportements, eh ben, sortons du judiciaire. Ne faisons pas un faux judiciaire qui n'en est pas un. Hein. Dépénalisons. Faisons de l'administratif, des sanctions administratives et pourquoi pas l'usage stupéfiant. stupéfiants sais rien. Je ne suis pas un partisan du tout de la dépénalisation pour bien des raisons celles que j'ai exposées. On pourrait les exposer bien long, longuement aussi. Et la principale, ça permet quand même d'essayer de s'attaquer aux causes auprès des usagers stupéfiants. Mais si c'est ça le choix, bah faites-le, mais allez jusqu'au bout. Ne, surtout, ce qui nous préoccupe, c'est qu'avec ce système-là, on a porté atteinte à des principes qui sont quand même... Euh, des principes particulièrement fondamentaux pour, pour, pour notre démocratie. Il y, a, il y a ceux qui enquêtent, il y a ceux qui constatent une infraction, il y a ceux qui contrôlent, qui poursuivent, et il y a ceux qui jugent. Et il y a la personnalisation des peines. Et il y a la personnalisation des peines. Tout ça, l'AFD passe outre, pour des, des, des tas de raisons. Alors, ça nous préoccupe, parce que quand on voit que les nouveaux textes, maintenant, c'est aussi euh, les, les ports d'armes catégorie D, si j'ai bien lu le texte, c'est aussi toutes les dégradations, destructions, c'est colossal. C'est colossal. Euh, toute une série d'infractions techniques euh, qu'on euh, qu a commencé à, à lire, les chiens d'attaque, etc. Mais pourquoi pas Il pourra faire de l'administratif, effectivement. Pourquoi pas Mais bah, aller jusqu'au bout de la logique, dépénaliser. dépénaliser. Et derrière, il n'y aurait pas aussi cette difficulté de nous, procure de la République, de faire semblant, parce que c'est la réalité aujourd'hui, de dire « Ouh là là, moi, je procure de la République de Béziers, je suis responsable de la politique pénale sur les usages de stupéfiants dans mon ressort ». Bah, pas pour les AFD. Il se trouve que les AFD dans les l'Hérault, c'est 57% des, des, des poursuites euh, d'usage stupéfiant. Il se trouve que les AFD stupéfiants sur l'ensemble de la zone sud, c'est 70%. 70%. Bon, bah, quand on a 70% de, de, de réponses pénales dans toute la région Grand Sud qui sont en réalité à la main bah, de l'autorité administrative hein, sur les instructions qui sont données par les préfets, ben, c'est plus, plus, euh, plus de la procédure pénale, en tout cas, c'est plus de la politique pénale. Je me permets un, un complément sur les AFD, même en, en matière d'usage de stupéfiants, parce que c'est intégré en fait dans un, un équilibre de, des investigations judiciaires. Euh, le, le fait de procéder à des amendes forfaitaires délictuelles pour l'usage de stupéfiants coupe aussi, prive de toute une partie de renseignements qui, euh, qui d'habitude permettent d'ouvrir des enquêtes préliminaires, d'initier des investigations parce que dans ce genre d'infraction, les, les infractions de la législation sur les stupéfiants, le renseignement et l'information, en fait, est quand même euh, essentiel pour identifier, et démanteler les, les réseaux. Donc, euh, chaque procureur euh, a pris des instructions pour fixer les, les taux, par les, les seuils par lesquels il accepte ou non le recours à l'amende forfaitaire délictuelle. Et forcément, compte tenu des spécificités locales de, de chaque ressort, ces taux divergent d'un parquet à un autre. Pour répondre à, à votre question, madame la députée, concernant les polices municipales ou la, la notion de police municipale, euh, pour être parfaitement honnête, c'est un sujet sur lequel la conférence n'a pas encore eu l'occasion de construire sa doctrine en profondeur. Ce qui est certain, c'est que ce que nous avons essayé de, de dire au, au travers de la prise de parole de notre président Raphaël Ballant, c'est qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de ressorts, c'est aussi compliqué d'avoir une vision globale de la problématique par hypothèse. Euh, ce sont devenus, les polices municipales sont devenus des acteurs majeurs de la sécurité, mais aussi de la procédure judiciaire, dans la mesure où euh, ils sont, dans de très nombreux cas, à l'origine des interpellations. On va le dire comme ça, même si juridiquement, ça n'en est justement pas une interpellation. C'est bien le problème, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, le policier municipal, il, a, il, a, il, a, il intervient sur la même base textuelle et juridique que si le commun des mortels le fait, parce qu'effectivement, vous voyez quelqu'un dans la rue qui maltraite sa femme, et vous allez intervenir, et puis l'appréhender en appelant la police. Bon, le policier municipal le fait avec la même base textuelle, ce qui, évidemment, pose difficulté, euh, et c'est là-dessus que, que, que nous appelons de nos voeux une réflexion. Alors, sauf de ma part, il y avait une, un projet de loi ou une proposition de loi, j'avoue ne plus savoir, qui avait été adopté en ce sens. Et puis, il y a eu l'examen du Conseil constitutionnel hein, qui, est re, qui est venu dire euh, à l'évidence. Enfin, c'est facile de le dire après coup, vous me direz. Mais en tout cas, toujours facile d'être donneur de leçons. Donc, je vais, voilà, j'enlève je, lui à l'évidence, mais simplement qui est venu souligner que euh, l'accroissement que prévoyait ce texte des prérogatives de la police municipale n'était pas euh, accompagné, dans mes souvenirs, hein, j'ai plus le souvenir du texte, mais du fait qu'il euh, fallait euh, accroître le rattachement de la police municipale, ou en tout cas son exercice, au parquet, ou en tout cas au contrôle de celui-ci, puisque si on fait de la police judiciaire encore dans ce pays, en tout cas, c'est sous le contrôle du, du ministère public. Voilà. Donc c'est sans doute une réflexion à avoir. Nous, pour le coup, on, peut, on ne peut que se satisfaire que, que ce principe ait été rappelé. Mais euh, en tout cas, voilà, on a une conviction. Euh, bon, évidemment, là, on est euh, le hasard. C'est vraiment le hasard, je vous prie de le croire, qui fait que Béziers, Compiègne, Meaux sont des communes dans lesquelles les polices municipales sont très importantes. Euh, numériquement, euh, qui s'appuie souvent sur des dispositifs de vidéo de surveillance ou protection extrêmement développés. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis à hameau depuis trois mois. Je peux que témoigner du fait que euh, je crois qu'on doit avoir 180 ou 200 policiers à hameaux. Et donc, c'est quasiment plus que de policiers nationaux. Donc, c'est forcément des acteurs qui sont euh, partie prenante du dialogue entre institutions sur, euh, sur la sécurité publique, mais pas seulement. Euh, bon, moi, j'ai maintenant dans les, ce qu'on appelle les GLTD, c'est-à-dire les groupes locaux de traitement de la délinquance. En gros, c'est des entités informelles mises en place par les procureurs pour traiter des problématiques de délinquance concernant une zone précise. Les polices municipales ne peuvent pas ne pas être présentes parce que, encore une fois, c'est elles qui font l'essentiel des interpellations. Voilà. Pourquoi on en parle dans cette enceinte par rapport à ce sujet de la DDPN C'est pas pour dire qu'il ah, faut parler de la police municipale. C'est parce que si on a une approche qui est départementale de la gestion des, des différentes filières, et notamment la filière judiciaire. Si on n'intègre pas l'action des polices municipales dans cette problématique, on passe à côté d'un pan très important, très important, puisque c'est ce qui alimente les commissariats de police, une fois de plus. Une fois qu'on... L'appréhension, puisque c'est le terme juridique fait par la police municipale, et ce qu'ils appellent après des mises à disposition... Maintenant, c'est devenu un terme euh, usité facilement dans les commissariats c'est les MAD, combien euh, de MAD, mis à disposition. Elles sont très importantes et pas que pour Béziers. Et alors là, pour le coup, c'est rien de politique, mais euh, je constate aussi que, peut penser ce qu'on veut de la police municipale, de telle ou telle commune, de telle ou telle maire, peu importe, mais moi, je constate que l'activité de la police municipale pour le coup de Béziers, est fondamentale en complément de la police nationale pour la sécurisation et la, et la paix sociale de, de nos concitoyens. Voilà, je, je le constate, sauf que le cadre juridique n'est pas du tout adapté à l'importance de cette mission-là. Et pourquoi le deuxième sujet, c'est important avec la DDPN Parce que si l'un des moteurs de cette réforme, c'est comment on fait avec, pour gérer tous ces stocks c'est l'analyse qu'on en, qu en fait, nous. Peut-être qu'on se trompe, mais euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté aussi au niveau officiel, en disant on va tirer tout le monde vers le haut euh, avec euh, lui, la police judiciaire. On va, on, on va faire sorte que tout ça fonctionne mieux. Euh, euh, très bien. Mais si on recherche des effectifs pour faire notamment la répartition des effectifs à laquelle on appelle nos qu'on appelle nos voeux, c'est-à-dire un rééquilibrage entre le judiciaire et le reste des missions, eh bien, il y a déjà toute une partie de la mission de la police. Nationale qui, de fait, est pris en compte et assuré par la police municipale, en tout cas par certaines polices municipales. Donc ça, il faut que ça soit évalué. Il faut que ce soit intégré, pas que juridiquement, y compris dans ce dans rééquilibrage des effectifs. Parce que si la police municipale fait une partie du travail de la police sur la sécurité publique, on nous dit bah, c'est très bien, pourquoi pas Ce n'est pas, pas à nous de le décider. Par contre, il faut que nous, on ait des enquêteurs. On a besoin d'enquêteurs. Et on ne les a pas cas de manière insuffisante merci pour euh, vos, vos avis respectifs justement pour revenir sur sur le, la filière investigation et la, le, le dernier déplacement qu'on a fait euh, avec, euh, avec la co rapporteur marie guévenou c'était à chambéry et euh, là bas euh, vos collègues sont euh, contents euh, l'expérimentation se passe bien ils, vous, ils font exactement les mêmes récriminations que celles que vous avez faites là, euh, mais constate qu'il y a, euh, en tout cas dans la personne du DDPN expérimentateur, euh, lui a une appétence pour euh, le judiciaire, pour le préserver, même pour mettre des moyens qui sont objectivement aujourd'hui en sécurité publique pour aider euh, la PJIPJ, euh, notamment je pense euh, les présentations euh, pour les déferments, euh, qui fait que des enquêteurs de la PJ qui étaient bloqués une journée entière pour, pour amener leur, leur mise en cause peuvent faire une journée d'enquête en plus, pendant que des policiers qui sont dans le périmètre de sécurité publique vont faire le, la présentation. Bon. Euh, donc on voit ce qui fonctionne finalement, c'est l'apport euh, de, de la sécurité publique, le rééquilibrage dont vous parlez. Euh, c'est ça qui vient, euh, qui vient fonctionner. Mais quand même, on, on nous indique quand même, ça c'est pareil, pareil dans l'Oise en l'occurrence, euh, que le fait qu'il y ait concrètement les sûretés urbaines et les sûretés départementales euh, sous la, le même chef que la PJ, euh, eux, ils voient un apport justement du fait du déficit d'encadrement. « Ça y est, on a un chef qui, sait ce qu a, qui pense que c'est important de faire des enquêtes, de bien les faire, des orienter, etc. » Alors bien sûr, ce n'est pas le chef PJ tout seul qui va correctement pouvoir cheffer des troupes sur T-Urbaine et sur T-Départemental, qui sont bien plus nombreuses que ses propres effectifs PJ, mais ils y voient un, un gain. Donc est-ce qu'il y a des choses de ces expérimentations qu'on peut, qu peut conserver euh, sur le fait d'avoir une filière d'investigation qui se sépare, en tout cas dans le périmètre de sécurité publique, soit davantage séparée de la police administrative et, euh, et attelée à, euh, à, à la culture judiciaire. Une des questions euh, que, que pose cette organisation, euh, si je puis me permettre, monsieur le député, vous avez dit euh, « ça se passe bien » et vous avez ajouté « il a une appétence... Euh, » Il a une appétence pour la police judiciaire. Je me permettrais cette question. Est-ce qu'une réforme qui dépendrait uniquement de l'appétence euh, de celui ou de celle qui est la cheville ouvrière de la dite réforme localement, et, et est-ce que c'est un gage de pérennité et de pertinence de la réforme Parce que, quid, le jour où le, DDP, le DDPN de tel département, il est issu plutôt de la sécurité publique, voire hors public, avec moins d'appétence pour la police judiciaire euh, la, la, la question, euh, je trouve, euh, enfin... Un questionnement que suscite euh, chez moi votre interrogation, c'est, euh, et notre préoccupation, elle est la suivante, c'est dans quelle mesure, euh, quelle sera la perméabilité ou non, en termes, notamment sur les effectifs, entre les deux missions. C'est-à-dire, euh, si un seul chef égale une seule organisation égale euh, un seul homme, euh, voilà. Euh, vous devez assurer la sécurisation d'un événement d'ordre public majeur type euh, et, euh, Coupe du monde, et, euh, les Jeux olympiques, etc. Euh, ça. Vous savez que vous allez consommer beaucoup de TPT pendant la période en question, parce qu'en gros, vous allez dire à tous vos troupes que pas de vacances, parce qu'il faut être dehors pour, pour sécuriser la voie publique. Et qui ne le comprendrait pas, évidemment Qui ne le comprendrait pas voilà, mais euh, donc forcément, euh, combien de temps auparavant, pendant combien de voies, vous allez devoir euh, euh, envoyer vos agents en congé pour qu'ils puissent être là en juillet-août, et combien de temps vous allez avant, vous allez dire, euh, bon la priorité c'est de s'occuper de la délinquance de voie publique, euh, les pickpockets et euh, les revendeurs à la sauvette, parce qu'il euh, qu faut effectivement que l'espace public le plus accessible soit pacifié pour que l'événement euh, se passe bien et que notre pays renvoie une image dont on soit tous euh, très collectivement fiers. Euh, alors qu'effectivement, il y a une bonne partie de la délinquance qui euh, ne se voit pas. Voilà. Et, euh, et la difficulté, si vous voulez, pour nous, en fait, c'est qu'il euh, faut que cette réforme permette que la police continue à traiter aussi ce qui ne se voit pas. Aujourd'hui, nous avons trop souvent des services de police euh, dont les chefs eux-mêmes avouent à peine à demi-mot sont en capacité de traiter le flagrant délit. Voilà. Alors il y a effectivement cette prise de conscience salutaire et qui était indispensable de la réalité de la violence faite aux femmes et aux enfants dans le cercle familial. Donc aujourd'hui, c'est devenu, je pense, une préoccupation portée par tous. Personne ne peut dire que c'était comme avant, même si je vois bien que les chiffres sont de nature à susciter des interrogations Donc, nos citoyens en disant « Mais pourquoi on continue à avoir autant de femmes qu'ils ont encore tuées ?» Alors qu'on nous dit qu'on se mobilise, Et c'est un peu désespérant, je pense, pour les enquêteurs comme pour les magistrats, qu'il n'y ait pas de résultat plus visible d'une mobilisation dont je crois vraiment pouvoir dire avec la plus grande honnêteté intellectuelle qu'elle est réelle. Mais c'est aussi... Euh, c'est aussi indispensable de pouvoir effectivement aller euh, lutter contre contre les trafics qui euh, ne s'aperçoivent que de manière très émergente, mais voilà, qui, qui nécessitent de pouvoir en profondeur travailler sur un réseau de cambrioleurs, sur un réseau de... Tra... Voilà, les, les vols de voitures pris isolément. Bon, on peut dire à quelqu'un, bon, on va classer un vol de voiture, vous avez perdu votre voiture, vous avez perdu votre voiture, madame, monsieur. Voilà, mais quand, quand derrière, en fait, vous savez que c'est des réseaux qui, qui, qui font des dizaines de voitures par semaine, etc., ça demande un investissement au long cours, parfois un peu spéculatif, on ouvre des enquêtes, on part sur des infos, on espère que ça va fonctionner, on n'est pas certain que ça va fonctionner. Et il faut aussi qu'on ait un service, on, on ait des services de police gendarmerie qui soient capables d'investir parfois à perte. Vous enquêtez et puis bah, vous apercevez au bout de 3-4 mois que vous ne les accrochez pas, que vous n'avez pas les éléments qui caractérisent l'infraction. On l'a tous connu comme procureur, on, on a des espoirs sur des procédures, mais n'empêche qu'il fallait bien tenter le coup et puis ça ne marche pas une fois, ça marche le coup d'après. Voilà. Et, et ça c'est vraiment indispensable euh, et, et la difficulté voilà, de, de, de l'organisation qui pourrait se dessiner, c'est qu'effectivement il y ait une tentation d'investir dans ce qui est visible, euh, de mauvaise langue, dirait dirais court-termiste, je trouve que c'est réducteur, parce que pacifier l'espace public, c'est tout sauf, euh, sauf absurde comme mission, je veux dire, euh, on est bien d'accord, hein. euh, c'est indispensable, pacifier, la, la, la... moi je, on a des enfants, on est tous contents qu'ils puissent traverser la rue en étant, euh, en étant sereins pour eux, mais gardons-nous d'une organisation qui ferait qu'on ne ferait plus que cela. Le risque, effectivement, qui a été, qui a été soulevé par la, la CNPR et par l'ensemble des procureurs de la République, c'est que vous avez un des DPN qui va être, finalement, euh, chef de filière, plusieurs filières, 5 à 6 filières. C'est 4. On a la filière sécurité hors public, filière PJ, filière frontière, immigration irrégulière, filière renseignement, filière soutien. 5. Soutien, on s'en fout. Non, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, mais... Bon. C'est important. Euh, en fait, fait c'est pas une filière métier, mais c'est important. Parce qu'en réalité, tout, tous les moyens RH et tous les moyens matériels, ils sont liés aussi à cette filière. Et euh, là, vous vous dites, euh, ben, c'est super, on va avoir un seul et même directeur qui va pouvoir euh, mobiliser les moyens humains et matériels, euh, réunir tout ça et euh, nous faire une vraie filière d'investigation. Lorsque euh, j'ai besoin d'enquêteurs supplémentaires, un ou deux, de manière ponctuelle sur une enquête, pour avancer plus vite, et ben, le DDPN il va me trouver ces deux enquêteurs supplémentaires. Et effectivement, on va gagner deux trois jours et voire même pouvoir sortir la, la procédure, entre guillemets, pendant le temps de la garde à vue. C'est magnifique, c'est merveilleux. Euh, je vais pouvoir avoir en sécurité publique, c est, c est, cette délinquance euh, de, du quotidien, en réalité, des enquêteurs qui vont pouvoir être formés aux enquêtes sous pseudonyme. Des enquêtes sous pseudonyme, et, être enquêteur sous pseudonyme, ça veut dire pouvoir euh, interagir avec des, des internautes sur les réseaux sociaux. Le truc de base, quand même. C'est la, la délinquance du quotidien. C'est la, la nouvelle délinquance de la voie, de voie publique, en réalité. Et vous êtes confronté à un manque d'enquêteurs, voire l'absence totale d'enquêteurs en sécurité publique, formés, à faire des, et même donc habilités, à faire des enquêtes, des enquêtes sous pseudonyme. Ça, c'est la police judiciaire. La police judiciaire, vous en trouvez un, si vous avez la chance d'en avoir un disponible, qui ne va pas venir en soutien de votre enquête en matière de sécurité publique sur un trafic de stupéfiants, par exemple. Donc l'idée, elle est excellente. L'idée de pouvoir mutualiser tous ces moyens-là pour un procureur, c'est euh, rêvé. Sauf que la garantie, elle est où Quelle garantie Moi, j'ai en tant que procureur de la République, à un moment donné, de savoir que ces enquêteurs-là, qui sont mutualisés avec des super moyens et qui vont pouvoir avancer très très vite, ne vont pas être sur la voie publique à un moment donné parce qu'il va y avoir un manque sur la filière euh, euh, maintien de l'ordre et... Euh, ou les, ou, les, ou les vifs. Oui, alors les vifs, c'est pareil. Sur les violences intrafamiliales, on peut se demander comment est-ce que les choses vont euh, euh, pouvoir être organisées. Moi, je n'y vois pas forcément de, de, de, de réelle difficulté à me dire que je vois pas pourquoi un, un homicide qui n'est pas intrafamilial euh, et ben, euh, peut être, doit être traité selon le protocole par la police judiciaire. Ah ouais Et si ça un, un, un homicide intrafamilial, c'est traité par la sécurité publique C'est ça le protocole actuel hein, entre la répartition. Je ne vois pas en quoi euh, euh, un enlèvement d'enfants, euh, qui, qui a priori relève du cercle familial, normalement c'est la sécurité publique selon les protocoles qui doit gérer cet enlèvement d'enfants, alors qu'on risque oh. d'avoir une alerte enlèvement, une alerte enlèvement c'est la police judiciaire. Enfin, sur les protocoles, c'est vrai que la répartition en tant que telle, elle est, elle n'est plus du tout efficace. Elle est complètement obsolète. Elle est dépassée. On ne réagit plus en fonction de une arme. Quelle arme a été utilisée Est-ce que c'est intrafamilial Pas intrafamilial Est-ce qu'il y a un passage frontière ou pas un passage frontière Quand on est en zone frontalière, il, y a, il risque d'avoir un passage frontière. Donc, c'est le raisonnement maintenant, il est obsolète sur les tels qu'il est fondé, tels qu'ils font les protocoles. Mais euh, le risque, ou en tous les cas, la garantie qu'il faut avoir, c'est que le les procureurs de la République, avec le DDPN, s'agissant euh, des filières d'investigation, la filière d'investigation, elle, elle doit rester, et les effectifs doivent rester pour investiguer, pour enquêter, et non pas pour être euh, éventuellement employés sur d'autres missions, notamment administratives. Vous savez quoi Si euh, la réforme vous disait, voilà, on crée une filière judiciaire, filière d'investigation, et... On sanctuarise un nombre précis d'effectifs, de, de policiers, de formés, encadrés pour faire du judiciaire. Et on évalue à combien est le besoin. Et puis on fait des arbitrages, puisque c'est le rôle de tout, tout responsable, que ce soit politique, administratif, judiciaire. On ne peut pas tout faire, on n'a pas la possibilité. Mais voilà, on fait un arbitrage. Pour le judiciaire, ça sera temps, après un grand débat. On pèse le pour et le contre. Et puis, évidemment, après, il y a les aléas du quotidien où il faut tous se, se serrer les coudes pour faire plus d'ordre public ou faire plus de judiciaire sur du ponctuel. Pourquoi pas Moi, personnellement, je signe un chef auprès duquel je peux me retourner des DPN, outre tous les cas qu'on a déjà exprimés, de nécessité de s'adresser à quelqu'un qui est zonale, un, un, euh, supra-régionale pour faire du grand banditisme, pour faire de la probité, pour faire du gros écofi etc., etc. Les trafics, très bien. Bon, ça, il nous le faut, c'est impératif. Mais pour tout le reste, qui est l'immense masse des procédures que nous traitons, au niveau de la police nationale, un chef qui m'assure, avec son sous-chef, son sous-directeur, entre guillemets, de la filière judiciaire, que j'ai des capacités de gens formés, etc., etc. Tout ce que j'ai déjà dit, je signe. Est-ce que c'est ce que prévoit la réforme J'en sais rien, j'ai pas l'impression. Ce que je sais, c'est que le DDPN, lui, il va être pris entre le marteau et l'enclume à bien des égards. Le, le très très très gros marteau du, du préfet, la toute petite enclume ou vice-versa du, du procureur de la République. Et puis, euh, il, il fera ce qu'il pourra avec les effectifs euh, qu'il a. Le jour où il y aura des retours des gilets jaunes, euh, est-ce que c'est euh, les infractions pour les vols les escroqueries qui, qui vont mobiliser euh, des policiers ou ce sera euh, le maintien de l'ordre, etc. etc. Donc, qui est de la souplesse et la souplesse que vous avez indiquée tout à l'heure. Euh, oui, il y a des bonnes choses. Et heureusement, euh, il y a des bonnes choses. Euh, ce qui vous a été décrit. Euh, oui. j'ai jamais compris pourquoi la police judiciaire perdait effectivement une journée dans les déferments euh, avec les super enquêteurs, entre guillemets, parce qu'ils sont tous super enquêteurs. Hein. Enfin, au quotidien, c'est tous des super enquêteurs, sauf qu'ils ont chacun leurs compétences euh, respectives. Et puis, les, les super enquêteurs de la PJ, si on leur fait faire des vifs, euh, ils ne seront plus super enquêteurs du tout euh, et vice versa. Donc, euh, les, je referme la parenthèse. Eux, ils viennent, euh, alors qu'ils pourraient continuer à faire de la crimorgue euh, des, des, des enquêtes de fond sur des dossiers euh, très complexes, bah, ils passent une journée au tribunal pour faire les, les déferments. Oui, bah, ça, c'est des petits gains, euh, effectivement. Est-ce qu'il faut passer par... Euh, nécessairement euh, ce, qui est, ce qui est prévu j'en sais rien en tout cas c'est bien il faut le faire c'est une, une bonne réforme mais pour pour synthétiser mes propos euh, effectivement nous notre préoccupation et c'est normal c'est notre euh, c'est notre commerce notre fonds de commerce notre préoccupation c'est la filière investigation si on nous dit euh, on va mettre le paquet pour euh, articuler tout ça mettre de l'encadrement mettre euh, des effectifs euh, bien sûr qu'on signe mais encore faut-il que ça fonctionne euh, comme ça dernière euh, ouais je vais couper le micro parce que c'est un micro à la fois hop et je laisse poser la, la dernière question parce qu'on a complètement oh, Oui le parce qu'en plus c'est de... je, je suis invitée, je n'ai pas spécialement je pense à poser des questions mais alors rapidement euh, ce qui m'a beaucoup intéressé c'est quand vous avez parlé de réduire en, enfin Comment m'exprimer De réduire un petit peu le champ pénal qui est euh, maintenant beaucoup trop large, puisque dès qu'on bouge le petit doigt, on peut, se, euh, enfin, on peut très vite euh, se retrouver dans, devant des tribunaux correctionnels, donc tout le monde. Effectivement, l'idée est intéressante parce que si euh, seulement les infractions les plus importantes peuvent euh, faire partie du champ pénal, euh, ça met un petit peu plus aussi au banc de la société à trop pénaliser finalement. Mais tout ça, ça moins d'importance. Et le côté, euh, euh, comment on dit, euh, pas répressif, l'autre côté dissuasif, voilà de la peine. Le côté éducatif, je trouve, euh, si on pénalise trop, effectivement, et, euh, bah, disparaît. Alors, donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que, par exemple, euh, pour ce qui est des délits routiers euh, des délits routiers où il n'y aurait pas évidemment d'infractions de, euh, de dommages corporels est-ce que euh, ce qui fait partie des délits routiers comme les excès de grande vitesse et d'autres infractions éventuellement euh, les sortir du champ pénal est-ce que pour vous ça pourrait être une avancée et sinon euh, l'autre question c'était euh, je voulais que vous me rassuriez aussi sur les AFD parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler, j'avais un petit doute. Elles, elles figureront bien quand même. Enfin, toutes les infractions est, euh, relevées donc, et qui pourront faire l'objet des AFD figureront bien quand même au, au fichier des antécédents judiciaires. Ce que vous avez dit tout à l'heure, l'embêtant, c'est qu'on n'a pas de trace du tout. C'est au casier, donc forcément, on fait chier des antécédents judiciaires. Donc, sur cette question. C'est juste que je pense que ce qui était indiqué, c'est que quand il y a un enregistrement otage, on va prendre les empreintes ou la photo, etc. Et que dans oui. l'AFD, il n'y a pas de prise d'empreinte, il n'y a pas de photo. Il y a juste mm -hmm. l'AFD, le papier, que quelqu'un a fait ça, qui a inscrit au B2. Quoi. Oui, mais est est moins renseigné en... que. Un, le un qui... petit peu moins renseigné, voilà. Bon. Oui, bien sûr. D'accord, d'accord. Alors, ça, c'est intéressant. Et donc, sur ma première question sur les délits routiers, qui, évidemment, qui ne donnent pas, euh, qui n'ont pas donné lieu à dommages corporels, évidemment. Merci, Madame. Le, la question de la dépénalisation, de la réduction des textes répressifs, ça fait 20 ans que je suis magistrat. Et même quand j'étais étudiant, c'était toujours sur la table. Chaque année, il y a des textes en plus chaque gouvernement successif, quel qu'il soit, chaque député, quel qu'il soit, rajoute son texte et sa, sa dose répressive. Donc, euh, vous dire, vous dire aujourd'hui qu'il euh, faut nous demander à nous, conférence des procureurs, de vous donner la liste des infractions susceptibles d'être dépénalisées, on pourrait vous en citer plein. La, la sécurité routière est un sujet sensible, c'est compliqué. Il y en a certaines de fait qui, qui sont déjà en quelque sorte hors du processus normal, puisque les AFD, c'est aussi pour la route. Les stupéfiants et, et les stupé... Les stupéfiants, j'en ai parlé, mais les, la route pour les défauts de permis de conduire et les défauts d'assurance principalement, c'est massif, hein, avec d'ailleurs des, des peines qui sont extrêmement élevées. Je regardais sur mon ressort, euh, il y a moins de 10% en réalité des personnes qui, euh, qui payent leur amende au final pour un défaut d'assurance. Vous savez pourquoi combien, combien ça coûte une, une amende forfaitaire délictuelle euh, pour un défaut d'assurance c'est 750 quand on fait le suivi. Et après, ça passe à 1000 à 1500 si, si on est en majoré. Et pourquoi ils ne payent pas leur assurance Ils n'ont pas d'argent. Donc euh, la plupart, hein, c'est ça. Donc forcément, ils ne payent pas. Ça ne veut pas dire qu'on faisait rien. Hein. Nous, on faisait déjà des amendes qui pouvaient monter jusqu'à 750. On était déjà bien. là Sauf que ce qui a été décrit par mon collègue, c'était derrière, on a des moyens pour s'assurer du paiement. Et sur les AFD en général, le problème... C'est qu'il faudrait que vous vous penchiez tous collectivement, nous on le aussi, la, la DACG a fait aussi des analyses sur les taux d'échec. Le taux d'échec, il est considérable parce que bah, si la personne ne déclare pas une, une bonne identité et qu'il n'y a pas les moyens de contrôler, normalement, nous, les instructions qu'on leur donne aux policiers aux gendarmes, Surtout, faites pas d'AFD si vous n'êtes pas sur l'identité. Bah, Ce n'est pas de chance. Il y en a plein qui arrivent en échec parce que c'est n'est pas l'identité. Surtout, vérifiez l'adresse. Bah, Ce n'est pas de chance. L'échec, euh, il est massif aussi sur les défauts d'adresse, etc., etc. Donc, c'est toute la, la chaîne. Euh, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est quelque part une fausse euh, dépénalisation. Je ne sais même pas comment l'appeler. En tout cas, si votre question, qui est une vraie question à laquelle nous sommes très attachés, effectivement, c'est de dépénaliser, bah, faites-le. Allez-y. Surtout, ne vous gênez pas. Bien, merci euh, à tous les quatre. Euh, merci aux, euh, aux collègues qui ont posé des questions, à la collègue qui a posé des questions et, et, et à la co-rapporteure. On va pouvoir maintenant euh, attendre les fêtes de fin d'année avant de reprendre les prochaines auditions le 3 janvier, pour ce qui nous concerne. Exactement. Voilà. Et donc, nos auditions continuent euh, avec un rapport rendu mmh. mi-janvier, fin janvier, enfin, à peu près en même temps que les inspections. Voilà. Merci. Euh, merci à tous. Merci, Marie. Merci à vous. Merci à